Merci d'être là, merci d'être présent à notre webinaire sur le croquis -notes en univers social. Donc, comme je le disais tout à l'heure, version 30 minutes, mais on s'est réservé vraiment une heure là, pour, après ça, avoir au moins une période de questions. Donc, si jamais il y en a qui, qui ont des questions, autant sur les fonctions de certaines applications ou sur l'approche pédagogique, donc vous pouvez accéder au diaporama euh, au lien suivant, donc euh, monurl.ca croquis30. Euh, c'est sûr que nous, ici, là, on voit euh, l'appropriation du croquis-note avec soit la tablette. Donc euh, aujourd'hui, Steve va utiliser euh, l'application Sketches, mais c'est aussi possible de le faire là, à l'ordinateur, euh, autant avec euh, la souris ou euh, le trackpad. Donc, euh, avec le site Sketch.io, euh, aussi le Sketchpad, là, ça, ça a comme deux noms. Fait que ça se peut qu'on qu l'appelle des fois Sketch.io ou des fois Sketchpad. Puis, euh, dans le fond, ça aussi, ça peut être intéressant, parce que de plus en plus d'écoles ont euh, des ordinateurs euh, tactiles. Donc, ça peut être, euh, ça peut être intéressant d'utiliser à ce moment-là euh, cette application-là. Euh, donc, euh, je débute d'où c'est parti euh, cette idée-là d'utiliser la croquis-notes. Euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. T'sais, vous savez, puis même quand on enseigne, euh, que des fois, euh, les mots ne suffisent pas pour expliquer un concept. Donc, des fois, c'est intéressant là, de, de venir euh, sketcher notre idée, euh, comme là, on a mis l'exemple de la Silicon Valley qui est reconnue pour ça. Donc, euh, le sketch sur une napkin, on a, essayé de vous, on a voulu transférer cette idée-là à la salle de classe. Ou encore bon l'idée du euh, dessin technique aussi là, de Léonard de Vinci, hein, de création d'invention. Donc euh, on a fait euh, notre première expérimentation au primaire On s'est dit que il me semble que le dessin, on dirait que c'est vraiment. Euh, on dirait que c'est juste pour euh, les arts. Pourquoi pas ramener le dessin, dans le fond, en univers social? Puis on s'est dit que le, le premier terrain <rire> qu'on allait tenter, ça allait être le primaire. Les, les jeunes allaient peut-être euh, être plus proches et euh, plus intéressés donc, au dessin. Euh, donc, si ça vous intéresse, il y a une vidéo là, qui est super intéressante là, de cette expérimentation-là. Euh, Au primaire, on est venu dessiner dans le fond le concept de territoire, euh, qui est un concept complexe. Où est-ce qu'on a voulu là, vraiment euh, faire euh, des dessins simples? On peut peut-être juste partir la vidéo là, sans leçon pour que vous voyez un peu là, à quoi pouvaient ressembler euh, les, euh, les dessins des élèves, mais des concepts donc qui peuvent Et être… On doit voir c'est quoi ah, les caractéristiques comme euh, le relief. Donc, euh, moi, ce qu'on qu trouve intéressant, c'est que euh, l'enseignante, puis c'est aussi ce qu'elle a noté, de, les élèves devaient sortir euh, du copier-coller d'une définition. Donc, ils devaient vraiment s'approprier euh, chacune des caractéristiques du territoire pour, après ça, euh, les dessiner. Donc, il y avait comme un, un traitement de l'information qui était comme nécessaire euh, entre que j'apprends, donc le, le, les caractéristiques du territoire et le dessin. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, OK, c'est bon. Donc, euh, je sais là, que Valérie, c'est une des choses qu'elle a trouvées intéressantes. Puis, euh, dans ce cas-ci, euh, on est parti comme à morse, vraiment. On s'est dit, euh, pourquoi pas prendre un... Un géographe, un cartographe comme Champlain, donc on est parti d'une carte de BANQ, que les élèves pouvaient vraiment là, venir zoomer puis aller voir euh, comment euh, Samuel de Champlain là, vraiment euh, se représentait le territoire. Puis on est allé pointer là, même euh, ces certains éléments qui vont être intéressants. Fait c'est de dire que même un cartographe, des fois, va utiliser le symbole, va utiliser le dessin pour euh, comprendre le territoire. Fait que, euh, puis des fois, euh, C'est intéressant là, de voir, bon, ici, il y avait le concept de, de relief, donc euh, certaines montagnes, comment elles avaient été dessinées. Mais également, comment des fois, ça peut être intéressant de, de voir des concepts en symboles, en métaphores. Donc, ici, quand, à gauche, euh, on ne voit pas une représentation là, de chacun des poissons, euh, de façon vraiment claire et précise, mais qu'on peut, voir, juste en faisant des points, peut venir, donc, euh, suggérer une idée de venir se euh, lancer qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons tellement qu'ils sont, sont en tout petit poids. Ça ça, on trouvait ça euh, intéressant, là, comme pour euh, débuter euh, notre activité euh, en quatrième année. Donc, qu'est-ce que c'est le croquis note? Euh, Est-ce que c'est un réseau conceptuel? Est-ce que c'est un document infographique? C'est un peu un mélange de tout ça, euh, mais c'est surtout, dans le fond, euh, du dessin avec des mots-clés. Donc c'est de résumer, euh, voyez là aussi comme des fois souvent un, un espèce d'outil synthèse euh, en, qui peut être sur une page pour résumer euh, une idée, qui peut résumer euh, une réalité sociale, qui peut euh, résumer euh, une vidéo, un document, peu importe, mais de venir vraiment le faire la, une synthèse avec des dessins qui sont simple, puis je pense que c'est important de dire aux élèves qu'on n'a pas besoin d'être bon en dessin pour faire du croquis-notes. Euh, on vous a fait bon, un petit résumé, justement, en croquis-notes de qu'est-ce que ça peut être en géographie et en histoire, donc autant on peut y aller avec les, les documents, les données, les aspects de société, le 3 cupoc. donc tout ça, ça peut être des intentions pédagogiques qu'on se donne. Puis nous, aujourd'hui, on se disait qu'une intention qui peut être intéressante, étant donné qu'on est à la fin du mois de mai, on est en fin d'année scolaire, pourquoi pas se dire qu'on fait notre révision, euh, dans le fond, avec euh, le croquis note Je pense qu'une un, façon peut-être euh, plus euh, facile de commencer, ce serait d'y aller par aspect de société. Donc, au centre, on pourrait se mettre euh, notre réalité sociale ou euh, notre période historique qu'on veut résumer. Puis après ça, on veut vraiment venir organiser notre information. Euh, donc, on pourrait faire là, des conteneurs pour chacun des aspects de société. donc euh, Tantôt, là, je me suis dit, OK, je vais essayer de le faire rapidement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, avec deux aspects de société pour réviser la période de 1980 à nos jours? D'un côté, OK, je vais essayer de résumer le côté plus politique, donc la place du Québec dans le Canada, les questions constitutionnelles et de l'autre, peut-être plus les revendications sociales. Donc, j'ai triché, là, vous voyez, moi, je n'ai pas été capable en une seule page de vraiment bien résumer ces deux aspects-là. Fait que finalement, je suis allée par une page synthèse par aspect. Fait faut comme, on peut se donner des critères, mais il faut quand même être lousse parce que l'objectif, c'est aussi de laisser aller, je pense, sa créativité. Donc, on ne peut pas non plus avoir trop de barrières. Fait qu'on vous propose, c'est de, de, maintenant de vous approprier, dans le fond, une des, des applications. Steve va, dans le fond, vous guider dans soit Sketches si vous avez une tablette proche de vous ou dans euh, sketch.io si euh, vous allez le faire directement avec l'ordinateur. Merci, Maud. Donc, euh, rapidement, à gauche, euh, j'ai sketchpad, sketch.io à l'ordinateur et euh, sinon à droite, j'ai euh, le iPad, donc, euh, euh, donc sketches. Je ne sais pas si, euh, je sais pas si vous êtes qui dans, dans qui a oh, sketches, peut-être juste pour euh, voir un peu, euh, peut-être lever la main dans, virtuellement ou euh, réellement, c'est bon, il y en avait quelques-uns, ouais, super. Donc, je vais essayer d'être dans les deux quand même, puis, euh, puis vous montrer quelques éléments, là, en, mettons, en 15 minutes, là, donc... Euh, donc, dans Sketches, puis surtout, c'est ce plus ce dessin 101, puis aussi comment on se l'approprie avec les élèves. Vous l'avez vu tantôt avec Valérie, euh, organiser sa pensée, euh, on, on y a été avec des ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, il y a différents types de conteneurs qu'on peut faire. Je vous en montre quelques-uns ici, là. donc les conteneurs, c'est vraiment comme essayer de structurer, si vous voulez, votre pensée. Puis avec les élèves, c'est important de faire ça parce qu'au départ, donc parce qu'on dit bon, « j'ai une idée principale et j'en ai quelques-unes autour ». Donc, euh, c'est euh, comme ça que euh, Valérie a Mais À un moment donné, bien, les conteneurs, on n'est pas tout le temps, euh, pas tout le temps nécessaire de les avoir, donc on peut par exemple ici se faire une bannière. Puis vous allez voir le trait, et euh, dans ces outils-là, le trait est important, donc euh, maîtriser le type de trait, ce que je viens de faire là, ça peut prendre des années en or hein, avec un, un angle de chine ou tout ça, mais ce qui est bien avec les, euh, euh, les outils numériques, c'est que rapidement, bien, vous avez de l'épaisseur, vous avez de la texture dans votre trait, et vous voyez, pas, des fois, de faire des traits juste rapidement comme ça, puis de ne pas fermer vos formes, mais ça donne aussi du volume à vos objets. Ça, c'est une première chose que je pourrais vous dire. Puis bon, euh, ce que je montre tout le temps, c'est euh, la petite bannière là, comme ça qui, euh, qui vole au vent. Donc ça, les, les élèves l'aiment beaucoup. Puis bon, on peut rapidement se faire des espèces de conteneurs, essayer de structurer, si vous voulez, euh, euh, no, no, notre, euh, notre visuel comme ça. Donc, euh, puis comme ça, bien, on voit un petit peu, là, je, je vais avoir une idée principale, puis je vais avoir des éléments euh, qui euh, vont graviter autour. Mais comme je le dis, ce n'est pas nécessaire de tout le temps euh, se faire des conteneurs éventuellement. Euh, ce que vous pourriez faire aussi, c'est donner une personnalité à vos conteneurs. Donc euh, ici, j'ai une pancarte. Donc euh, ici, j'ai fait une trombone. Euh, je peux faire des clous. Donc là, vraiment, là, euh, les conteneurs, là, arrive... dans le diaporama, vous avez des exemples de conteneurs comme ça. Un des éléments euh, qui est important ou qu'on fait souvent une univers social, c'est des personnages. Euh, donc, on va faire des bonhommes euh, en I, euh, juste avant, je vais retourner dans euh, Sketchpad. Euh, vous allez voir dans Sketchpad, euh, puis ce qui est bien encore là, c'est que vous avez différents types de, euh, de, de, de crayons. Je vous montre juste dans Sketch, euh, Sketchpad I.O, celui-ci qui, qui est le fun parce qu'il vous permet de faire des espèces de, de, de de petits éléments visuels comme ça, de, de carré, euh, rapidement. Puis bon, c'est lui qui ajoute les espèces d'effets de, de, crayonnés. Hein. Donc ça, ça s'appelle esquisse, si vous êtes dans Sketchpad. Donc euh, vous allez pouvoir aller chercher cet élément-là. Là. Puis bon, dans, euh, dans euh, Sketches, ben, j'utilise la, la plume qui est ici, là, donc vous la, la voyez à l'écran. Faire mes personnages, ben, je peux aussi zoomer, c'est ça qui est bien là, de, de ça, donc j'ai structuré ici euh, les personnages en I, donc euh, rapidement, euh, si vous faites des bonhommes allumettes, vous allez voir, euh, on, on est ailleurs, donc euh, je peux donner une personnalité rapidement avec mon, euh, à mon personnage, puis l'idée, c'est pas nécessairement de, euh, de, de, de, de faire ça, donc très, très, on veut sketcher, on veut dessiner rapidement, et euh, on a ici notre personnage qui vient de s'ajouter à l'écran. Donc, j'ai donné, j'ai mis un accessoire et tout ça. Encore là, les personnages en libre, donc vous voyez, le personnage est debout, il se tient comme ça, donc je peux imaginer une autre sorte de personnage, donc je pourrais, par exemple, faire, faire la tête et le mettre comme ça. Donc, ensuite de ça, ben, tout dépendamment de, euh, de, de, de ce que je veux faire, ben, je, je fais juste y faire des, des, pattes, des, des jambes comme ça. Puis là, ben, je, en plus d'avoir un autre personnage, ben, je commence à avoir un, une histoire hein, qui, se, qui se dessine euh, à l'écran. Donc, vraiment, les personnages en lit, euh, où est-ce que vous, avez, vous créez des formes, c'est vraiment comme une étape. Je pense qu'il peut vous permettre de donner un peu de volume à vos personnages plutôt que de faire des, euh, des, euh, des, des, des, des bonhommes allumettes. Et puis bon, les élèves, souvent, c'est des, des bonhommes pas de coups, mais ce n'est pas grave. Le cerveau fait le reste de, du travail de se dire OK, ben, c'est un bonhomme, il a un coup, mais je n'ai pas besoin de le dessiner. Là. Une fois, on a juste besoin de suggérer des formes pour euh, justement les évoquer. Donc. Encore là, là, je viens de vous dire de suggérer des formes. Euh, ce qui est bien, c'est euh, de, par exemple, en quelques traits, je peux genre, dessiner une ampoule. Donc, vous voyez, là, j'ai fait rapidement, mais vous reconnaissez l'ampoule. Puis il y a un paquet d'illustrateurs de, de, de, de, qui, euh, si vous, êtes sur, vous allez sur Internet, vous allez voir que euh, quand vous faites une recherche... Euh, par euh, Google Images et que vous sélectionnez « Dessin au trait euh, », ben vous allez voir qu'il y a des, des illustrateurs qui, euh, justement, ont fait cette, cet exercice-là de simplifier le réel en quelques traits. Et donc, des fois, les élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Internet, à Paris, par exemple, puis bon, identifie dessin ou trait. Puis bon, à un moment donné, ben, j'ai plein d'exemples. Donc, pour dessiner la tour Eiffel, ben, tu sais, ça n'a affaire de, de rien. Donc, si ben, clairement, c'est quelque chose de même, il euh, y a deux étages, puis bon, euh, je vais finir avec une pointe comme ça. Puis euh, voilà, tu sais, je, je suggère la, la tour Eiffel, tu sais, pas besoin. Je n'ai pas besoin de définir, de dessiner rapidement, là, Donc, on peut euh, vraiment, en quelques traits, s'inspirer aussi du web pour voir comment je pourrais, en quelques traits, illustrer une idée. Euh, là, je fais un, un, un, un bout spécial euh, pour, euh, on va dire pour Danny. Okay? Parce que Danny a de la difficulté à dessiner les animaux. Donc, parce qu'en <rire> univers social, on dessine souvent des animaux. Donc je vous montre une technique assez simple, puis juste avec cette technique-là, vous allez pouvoir dessiner plusieurs animaux. Pas tous les animaux, mais quelques-uns. Donc euh, par exemple, les animaux, moi je fais une espèce de forme comme ça. Je me laisse un peu d'espace de, en bas. Euh, J'aurais tenté de vous dire, faites un triangle inversé, mais euh, vous allez voir pourquoi je le fais comme ça. Puis en, ensuite de ça, je fais une espèce de forme, puis bon, si mon bonhomme a quatre pattes, ben, je le fais comme ça. Pas besoin d'avoir trop de détails. Puis bon, euh, si je, je peux dessiner, par exemple, décider que c'est une vache, donc euh, rapidement. Là, donc, l'idée, c'est vraiment comme de suggérer la chose. Et là, j'ai ma vache. Donc, ensuite de ça, si je veux faire autre chose, ben, j'ai juste à faire la, la même affaire. Donc, je fais une espèce de forme comme ça. Puis bon, euh, ici, euh, ben, je vais faire un lion. Donc, euh, c'est donc comme ça que vous allez pouvoir rapidement dessiner des petits animaux. Euh, puis bon, le castor, bien, imaginez le castor, qu'est-ce qui distingue le, casca, le castor? Bien, la, la, la queue plate, puis les, euh, les dents en avant. Donc, vous voyez qu'est-ce au bout de votre espèce de triangle pour refaire l'exercice de comment je peux schématiser cet animal-là. Donc, ça, c'est un, un autre truc qui, qui est intéressant. Dernier élément en termes de dessin aussi. Est-ce que je dépasse mon? Non. Ça va, ça va. va. Euh, C'est d'utiliser la flèche ou les formes pour suggérer euh, des éléments, comme par exemple, je pourrais faire une flèche comme ceci, ben, comme ça. Donc, tout dépendamment de, de ce que vous voulez illustrer, là, de, des fois, ben, simplement des formes. Euh, euh, je viens d'illustrer trois idées, là, euh, en termes de, de, de, de continuité, peut-être de changement. Donc, des fois, les, les élèves sont assez euh, originaux dans ça. Tantôt, Maud parlait de, de révision. Bien, euh, il y a euh, ici, par exemple, euh, des élèves, papier-crayon, qui ont fait un, une espèce de révision sur le régime politique. Hein, puis, ont été, euh, justement, illustrés avec des flèches de différentes formes. Euh, ce que, euh, dans le fond, ce que c'est la démocratie directe, indirecte, euh, les, les hiérarchies, tout ça. Donc, euh, des fois, on peut euh, utiliser comme ça euh, euh, notre imagination. Je terminerai peut-être avec la couleur pour ce qui est de Sketch.io, euh, euh, Sketchpad, euh, non, Sketches. Bon, on va y aller sur iPad. Euh, vous pouvez prendre ce que moi j'appelle la râpe à fromage. La rape à ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle, elle, elle dessine en arrière-plan. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je choisis du rose, bien, je viens appliquer de la couleur. Puis vous voyez, bien, oui, je dépense, bien, ça, ça donne un, un certain style à mon, à mon petit personnage. Puis, bon, euh, je peux ainsi euh, venir euh, y mettre de la couleur, puis... Euh, comme ça. Puis si je veux ajouter un ciel, bien euh, donc j'ai simplement à, à venir euh, comme ça, de façon euh, très euh, schématique, euh, venir, venir faire une espèce de forme. Puis là, vous comprenez que c'est le ciel, vous comprenez que c'est le sol, mais on n'a pas besoin d'illustrer de, de façon euh, parfaite les éléments et euh, on peut rapidement euh, suggérer euh, certains éléments comme ça, juste avec des masses de couleurs. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser, euh, si vous voulez, le dessin comme tel, euh, ou la couleur ou le trait, ou euh, euh, pour illustrer des idées. Si euh, je retourne sur SketchPan, euh, vous allez en voir, euh, je vais attirer votre attention sur, par exemple, euh, donc euh, je serais curieux de voir vos castors d'ailleurs s'il y en a qui se sont risqués. Donc, euh, le stylo, euh, je dirais, pour dessiner nos personnages, donc vous l'avez vu tantôt, euh, euh, j'ai, euh, donc, euh, vous pouvez, euh, puis vous avez vos, vos traits, là, ici, là, qui, là, je suis en train de dessiner à la souris, là, donc ça prend peut-être une certaine dextérité là, puis, euh, donc, je vais faire mon castor, comme ça, puis, euh, Donc, si j'y ajoute de la couleur, je pourrais même y faire un... Donc, euh, voilà. Puis bon, euh, ça, c'est pour ce qui est du, du trait pour dessiner. Je vous ai montré ici euh, esquisse hein, qui fait, permet de faire des espèces de petites boîtes euh, rapidement. Euh, un des éléments qui est bien, euh, qui, qui peut ressembler à notre repas fromage, il faut un peu plus de manipulation, c'est euh, l'outil de euh, pinceau de pavage. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on change, vous voyez de mon remplissage là, et mon trait. Donc, euh, en fait, ce que je veux aller chercher, c'est du remplissage. Il euh, ne faut pas que mon remplissage soit à 100 je vais le mettre à 30 puis, euh, vous allez pouvoir comme, euh, uh, colorer, euh, non, j'ai oublié, dernière étape, mettre en arrière-plan, un peu plus long, mais vous allez comme colorier derrière les, euh, les traits que vous avez faits. Euh, comme ça, vous allez pouvoir appliquer la couleur là, par la suite, là, euh, comme je vous l'ai montré pour euh, l'autre personnage comme tel. Là. Donc, même chose ici. Là. Donc, je pourrais, vous voyez, tu sais, je fais exprès, peut-être de ne peut pas être, faire du. Euh, de mettre la couleur de façon parfaite, mais là, je trouve que je commence à avoir un castor avec un certain volume. Euh, donc, euh, sketcher rapidement. Puis en y ajoutant la couleur, bien, je le trouve cute. tiens il euh, y a une façon, justement, en ajoutant la couleur comme ça, de, où on a une certaine texture. C'est ça qu'on cherche, on veut dépasser, on veut avoir un, un effet, euh, justement, euh, schémati schématique du dessin. Euh, ça me Il me semble qu'il me j'avoue, je, je voulais... Ah oui, mais là, j'ai été vite dans l'utilisation euh, de euh, sketch, euh, Sketches iPad et de l'ordinateur Sketchpad. Euh, mais sachez qu'on a fait deux vidéos hein, qui vous expliquent, mettons, ce que je viens de faire pour la couleur en arrière. Là, on a fait deux petits tutoriels qui vous rappellent quels sont les euh, crayons que nous, on préfère quand on vient dessiner un, euh, un faire un croquis-notes. Puis en, en trois minutes, là, vous avez vraiment l'essentiel pour chacune des, euh, chacune des applications. Et ça se passe bien? Oui, comme on vous dit, on, on reste avec vous après. Là. Donc, si euh, vous voulez, euh, je pourrais vous, euh, vous accompagner dans, la, dans, les, dans vos illustrations par la suite. On reviendrait peut-être à, à, à Maud pour euh, montrer euh, d'autres exemples. Oui, je ferais ça. Euh, là, j'ai mis le, le lien là, de l'application euh, dans le clavardage pour être sûr de bien répondre. Euh, Sinon, je veux juste pas oublier, euh, peut-être tantôt vous montrer euh, aussi, on va vous montrer comment partager, euh, comment les élèves pourraient là, donc euh, vous partager euh, les productions, euh, comment enregistrer, etc. Donc euh, Quelques idées peut-être euh, d'intention pédagogique. Tantôt, on parlait de réviser avec euh, les aspects de société, euh, mais on pourrait aussi aller par, euh, dans le fond, euh, le Trocupoc. Donc, on pourrait mettre euh, au centre, puis nos conteneurs, ça pourrait être vraiment euh, donc euh, le qui, le quand, le où, le quoi, le pourquoi, le comment. Donc, on pourrait mettre un événement historique au centre, on pourrait mettre euh, une, une sous-période, venir euh, la, la qualifier là, comme ça. Ça pourrait même euh, être euh, un document, on, où on fait visualiser euh, aux élèves euh, une vidéo, par exemple, euh, puis après ça, on, est, on décide OK, là, vous venez d'écouter une vidéo de trois minutes. Est-ce qu'on est capable ensemble de la résumer en un croquis-note? Puis nos conteneurs, dans le fond, comme Steve vous l'a montré tantôt, bien, ce serait le qui, le quand, le où, le quoi. C'est juste pour faire une synthèse rapide puis pour traiter cette information-là là, que les élèves viennent de recevoir. Euh... Vous le montrez avec les flèches aussi tantôt. Donc, tu sais, on pourrait dire, OK, euh, on, on fait juste on, de la chronologie. On ne fait pas une ligne du temps euh, comme telle, là, où est-ce qu'il faut respecter l'échelle et tout, mais on, on veut plus travailler la chronologie. Donc, euh, tel événement est-ce qui est arrivé avant, après, donc aller replacer des, des événements de notre chronologique. On pourrait faire donc un, un croquis-notes avec euh, cette intention-là. Euh, les, les questions euh, à trois picots, là, la, la fameuse question de, de causalité, je pense que ça pourrait être intéressant de donner aux élèves les, les trois documents avec la question. Puis là, de dire, OK, cette fois-ci, la réponse, mais ben, je la veux euh, en croquis-notes. Donc, euh, c'est juste de, de réfléchir comme ça à, à d'autres euh, façons, des fois, de, de traiter de l'information, de varier notre enseignement. Euh, bon, il euh, y a aussi, euh, en géographie, hein, de, de refaire, de revenir à notre fameux croquis. Donc, euh, on pourrait le faire là, avec euh, ces applications-là. Euh, je voulais juste vous dire vite que on, quand on a fait une expérimentation en deuxième secondaire, parce qu'après le primaire, on a aussi expérimenté au secondaire. Euh, là, c'était des concepts vraiment plus complexes. Euh, on a passé un petit euh, questionnaire euh, aux élèves. donc. Euh, euh, des fois, les, les élèves, ne se sentent pas bons en hein, dessin, mais après ça, on leur, leur a redemand, redemandé, dans le fond, après avoir euh, eu des petits trucs comme ça de dessin puis avoir euh, dessiné avec les applications, bien, la majorité se sentait vraiment plus à l'aise. C'est comme si ça avait euh, débloqué quelque chose. Fait qu'on trouvait ça intéressant. Et dans les exemples, donc, il y en a qui font ça à la main, puis qu'après ça, ils vont insérer euh, par exemple, leur, euh, leur dessin dans une application comme Tingling pour aller, euh, pour le rendre dans le fond interactif, ajouter des puces, ajouter de l'information euh, supplémentaire. Euh, Puis quand Steve vous parlait de, de créativité, donc euh, toute la question là, de l'échelle sociale, c'est intéressant de voir les, les métaphores là, que les élèves euh, créent. Il euh, y a aussi, bon, euh, la montagne russe hein, pour euh, parler, dans le fond, euh, de la Grande Dépression, euh, donc euh, des récessions. Euh, Puis bon, autant des fois ça peut être simple, autant il y en a là qui, qui vont dans vraiment plus de l'or et euh, du destin. Peut-être vous montrer aussi euh, des exemples aux primaires, euh, donc euh, plus simples, mais euh, quand même, euh, ça me semble vraiment intéressant. Euh, bien montré, bon, ici, euh, Trois-Rivières, <rire> qui était comme imagées, mais peut-être euh, conceptuellement parlant, euh, pas tout à fait véridique. Fait des fois, ça nous donne aussi l'occasion hein, de venir avec les élèves, euh, peut-être, euh, infirmer certaines euh, de leurs euh, conceptions, euh, euh, le, dans ce cas-ci, euh, de Trois-Rivières. Euh, donc, euh, les colonies anglaises, euh, aussi le fait qu'on peut euh, venir euh, Là, ici, les Micmacs vers 1980, venir euh, par aspect de société, juste représenter chacun des aspects euh, pour la société euh, Micmac. Donc, le territoire, l'économie, juste un élément, tu sais, Donc, euh, c'est vraiment une synthèse, là, dans ce cas-ci. Il euh, y avait aussi, bon, un exemple euh, plus euh, sur les, la Seconde Guerre mondiale. Un, un autre exemple... Euh, euh, sur euh, les conséquences de, de la Révolution américaine. Je m'excuse, je pense que j'ai un petit euh, décalage. Euh, donc, tu sais, des fois, comment un symbole peut être puissant, puis comment, euh, tu sais, juste euh, euh, une pancarte peut venir suggérer une idée. Euh, je pense que vous le voyez, là, dans, dans les exemples qu'on a montrés, les élèves ne, ne manquent pas de créativité et d'imagination. Euh, à la diapo 63, euh, là, on n'a pas le temps de la montrer, là, mais Sincèrement, on a fait une entrevue avec Virginie Martel, je pense que ça fait déjà deux ans, trois ans. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment encore d'actualité, puis c'est vraiment intéressant de l'entendre. Donc, c'est une prof euh, à l'université du Québec à Rimouski, au campus euh, Lévis qui explique euh, sa vision euh, du croquis note, de sa pertinence en classe, puis le côté dans le fond euh, de la littératie multimodale que les élèves doivent euh, de plus en plus traiter, euh, puis peut-être de, de redonner aussi euh, la place euh, du dessin euh, en univers social, parce que les élèves en univers social vont souvent consommer des dessins parce qu'ils vont souvent consommer des, euh, des iconographies, par exemple, ou euh, des graphiques, etc. Mais de, là, de venir un peu euh, euh, changer de cap et de faire dessiner euh, les élèves. On vous a mis aussi dans le diaporama là, des petits euh, tutoriels, euh, autant plus tutoriels de l'application mais aussi des idées, des fois, euh, de certains personnages qui sont plus euh, récurrents, mettons, en univers social. Je pense aux coureurs des bois tu je pense à certains administrateurs. Donc, euh, pour vous donner des idées, il euh, y, y en a dessiné, là. Donc, ça dure euh, une minute, des fois, puis il y, y a plusieurs personnages, plusieurs animaux. Et euh, là, comme ça, vous la visionnez, la vidéo, puis certains élèves qui sont bloqués, ça leur donne euh, des petits trucs. Donc, ça, on a appelé ça euh, « dessin 101 ». Euh, dans Sketchpad, il y a également euh, déjà des pictogrammes qui sont présents. Fait que ça, des fois, pour des élèves qui seraient un peu plus euh, bloqués, ça, ça peut les aider. Sinon, on vous a mis aussi euh, Autodraw, qui est euh, dans le fond euh, une application euh, qui génère, euh, euh, lorsqu'on va dessiner, ça va générer euh, des pictogrammes, donc grâce à, à l'intelligence artificielle. Donc, je me réessaye à faire un, un building juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, quand on dessine ici en haut, là, vous voyez, euh, ça... Dans le fond, l'ordinateur traite ce que, que je lui ai envoyé. Et il va me dire, il va me suggérer là, un rouge à lèvres, par exemple, parce qu'il va aller trop rapidement. Mais euh, plus on est précis, là, plus les suggestions euh, vont être intéressantes. Fait que ça, c'est une autre façon, des fois, de faire peut-être un, un croquis-note euh, de façon rapide. On vous a également mis, ça, si tantôt vous voulez le tester, on pourra le tester, euh, un petit jeu ludique là, euh, qui s'appelle euh, Gartic Phone. Donc, c'est le jeu. Euh, du, euh, dans le fond, euh, du téléphone. Donc, euh, un élève pourrait écrire un concept euh, industrialisation, par exemple. Donc, un autre élève va recevoir le, le concept qui a été écrit par l'élève A, par exemple. Donc, il reçoit le concept industrialisation et doit sketcher là, en... Euh, le, il y a un temps, là, limite. Donc, le plus rapidement possible, doit sketcher ce concept-là. Et donc, là, ensuite le dessin est envoyé à l'élève C, qui là va devoir nommer euh, ce concept-là. Donc, ça peut être une façon là, de, de s'amuser puis de travailler euh, certains concepts. Euh, si jamais ça vous intéresse, on pourra le tester. Donc, euh, euh, je finirai donc euh, comme ça, puis ensuite on passera à la période de questions.